« Chers téléspectateurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. » Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très, extrêmement important. Il s'agit de maturité spirituelle. Comment atteindre cette maturité spirituelle qui est nécessaire pour tout chrétien? Et je vous parle de ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui fait polémique dans nos églises. Parce qu'il y a des chrétiens qui se considèrent comme assez mûrs au niveau spirituel et il y a des chrétiens aussi qui sont faibles de, de façon spirituelle. Et ceux qui sont considérés comme faibles de façon spirituelle sont la plupart mis à l'écart par ceux qui se considèrent comme forts. Et nous allons étudier aujourd'hui pour voir comment atteindre cette maturité spirituelle parce que c'est absolument nécessaire dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, on va parler de la définition de la major... de cette maturité spirituelle. Il ne faut pas confondre avec croissance spirituelle. Une croissance spirituelle, c'est nécessaire également dans une église, parce que il faut et que selon ce que Christ nous a dit, et multiplier. Et il faut ramener des âmes à la repentance. Il faut aller partout dans le monde et faire des disciples. Donc avec les nouveaux disciples, on peut avoir cette croissance spirituelle. Et lorsque notre Église ou notre Assemblée a beaucoup de gens, d'ouvriers, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a peu d'ouvriers. C'est vrai qu'on constate dans certaines Églises qu'il y a beaucoup de travail, et le travail est absolument nécessaire pour atteindre euh, et pour faire passer l'Évangile de la parole de Dieu, mais il y a peu d'ouvriers, ou bien les ouvriers ne sont pas qualifiés pour effectuer ce genre de travail qui est absolument nécessaire pour la croissance spirituelle d'une assemblée. Mais cependant, comme je le disais, et on parle aujourd'hui de maturité spirituelle. Alors, même le pasteur, le prédicateur, les diacres, les missionnaires, ils ont besoin de cette maturité spirituelle pour évoluer dans euh, leur mission. Aujourd'hui, comme on dit, on va regarder un premier verset, ce que l'on a besoin comme euh, nourriture spirituelle. Premièrement, on va voir dans le livre de 1 Pierre 2, verset 2, il nous dit Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin par, que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, c'est le lait spirituel qu'il nous faut. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Et parce qu'il y a deux sortes de façons de faire passer la parole de Dieu dans une église. Et il y a, par exemple, les messages que l'on obtient habituellement le dimanche ou l'après-midi, mais il y a également l'enseignement de l'église. Il ne s'agit pas vraiment de, de, de, de provoquer chez les gens, euh, ce tamon de, de, de, de l'Église. Mais il faut provoquer chez les chrétiens cette nourriture spirituelle, cet enseignement nécessaire pour connaître la parole de Dieu et connaître sa signification. L'un des hommes qui avait une maturité spirituelle, et, mais qui n'était pas vraiment quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, c'était l'Eunuque le éthiopien. La Bible nous parle de l'Eunuque éthiopien qui lisait, qui recherchait et à être enseigné à connaître la parole de Dieu. Donc il était approché par Philippe et puis Philippe le disait « Est-ce que tu comprends ce que tu dis ?» Non, il ne comprenait pas. Mais cet homme avait un besoin spirituel. Euh, le lait spirituel. C'est pour ça qu'il cherchait à comprendre ce que disait la parole de Dieu. Et, et, et l'esprit de Dieu a amené Philippe à, euh, à le considérer et puis à lui expliquer ce que c'est que la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Et sa réaction, quelle était sa réaction Tout de suite, il a dit « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Voilà quelqu'un qui grandit assez vite au niveau spirituel. Parce que lorsqu'on parle de maturité spirituelle également, il faut voir aussi cette préconcité spirituelle. Parce qu'il y a des gens, il y a des bébés, des bébés qui franchissent des étapes. Et il y a des bébés qui grandissent assez vite, non pas que, mais au niveau de, de, de maturité spirituelle. Parce qu'il y a des jeunes enfants, 14, 12, 13 ans, des adolescents, et qui ont vraiment un esprit évolué chez eux, une maturité tellement évolué que vous diriez qu'ils ont déjà l'âge de 40-50 ans. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà atteint l'âge de 40, 50, 60 ans et qui ne grandissent pas et qui ne sont mat pas matures, parce que ne, cette maturité, ce n'est pas une question d'âge, une question de temps, mais c'est une question d'adaptation, c'est une question d'assiduité de, de, de, et de, de et cet esprit de connaître, de d'apprendre. Okay, C'est ça, la maturité spirituelle. Donc, euh, on parle d'enfants. De, la Bible nous dit également dans le livre de Galates, et chapitre 4, verset 1er, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, okay, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit et le maître de tout. » Donc, on peut avoir cette possibilité d'avoir un héritage complet de ses parents ou de Christ, mais si on ne grandit pas à assez vite pour, pour avoir et, droit à ce héritage donc et, on est considéré comme un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On parle de l'enfant. Voilà maintenant et, ce que l'on peut considérer comme cette maturité spirituelle, maturité, maturité spirituelle qui est différente de la croissance spirituelle. Donc voilà, c'est la première étape. Lorsqu'on parle également de ce, de ce lait spirituel, de cette euh, nourriture spirituelle, et on franchit des étapes où on n'a plus besoin de lait spirituel, mais on a besoin de nourriture solide. Pas de lait, mais de nourriture solide. C'est-à-dire il faut, il faut aller vers d'autres étapes dans la vie et pouvoir et réclamer au Seigneur, réclamer dans notre vie spirituelle, de nourriture solide. Regardons dans le livre de, de Hébreu, chapitre 5, verset 12. On va voir. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire depuis longtemps que vous évoluez dans votre assemblée, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ok. Et vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, et, si vous évoluez de façon approfondie, de façon et, et mature dans votre assemblée, vous ne devriez pas vraiment à considérer, à vous considérer encore dans l'étape de, de consommer du lait spirituel. Donc, il faut vraiment que vous franchissiez les étapes nécessaires, à savoir de, de réclamer votre nourriture solide, votre nourriture spirituelle, tout, qui est toujours la parole de Dieu. Proverbe, et, et chapitre, et, et, on, on chapitre 20, verset 21. Un héritage promptement acquis, dès l'origine, ne sera pas béni quand viendra la fin. Ceci dit, donc, l'héritage que l'on attend, que l'on euh, euh, attend de Dieu, comme nous dit la Bible, est promptement acquis Alors, si on, on, on ne franchit pas les étapes. Si on, on se considère encore comme un enfant comme un enfant qui se nourrit du lait spirituel, donc et, et on ne peut pas vraiment vous remettre un héritage. Et parce qu'il faut être mature, suffisamment mature, pour considérer qu'on a droit à un héritage. Par exemple, à quelle époque reçoit-on un héritage est-ce que c'est à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans Non. Le plus souvent, un héritage est donné à celui qui le euh, mérite, mais à la mort ou à la disparition de, euh, de la personne qui est euh, le légataire. C'est-à-dire vos parents, et ils, sont, et, ils sont les premiers et, héritiers, et puis et vous, vous attendez qu'ils soient morts pour hé héritier. Non. Mais dans ce cas-là, si, par exemple, vos parents vous délèguent ou euh, vous lèguent leurs biens, et avant même leur mort, et vous avez le droit à les assumer, à faire grandir leurs biens, etc. Jusqu'à ce que, par exemple, ils soient morts et que vous ayez à hé -hé hériter définitivement vos parents. Mais cependant, si vous n'êtes pas assez mature, si vous n'avez pas cette maturité pour bien considérer le travail et que confient vos parents, afin de faire fructifier le bien de vos parents. Donc, vous, si vous n'êtes pas assez mature, vous ne pourriez pas, et vos parents ne vont pas vous confier ce travail, ne vont pas vous confier leur bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut grandir spirituellement. Grandir spirituellement, non en ayant resté seulement à consommer du lait spirituel d'un bébé, mais aussi de la nourriture solide pour vous donner de la force, etc. Donc, on va continuer encore et à vous expliquer ce que c'est que cette maturité spirituelle. Pour avoir droit à cette maturité spirituelle, il, pas, il ne s'agit pas vraiment tout le temps de, dans votre assemblée, dans votre église, de vous considérer comme quelqu'un qui assiste et qui reçoit seulement, parce qu'il faut vous impliquer. Vous impliquer dans le travail et, et du Seigneur, parce que le travail n'est pas considéré comme et appartenant seulement au pasteur, au prédicateur, mais vous avez droit à revendiquer aussi votre part de travail. Et là, il nous dire, lorsqu'on lit dans le livre de Ephésiens, chapitre 4, et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 15, pour nous dire, et parce qu'il y a beaucoup de travail et, et que, que nous confie notre Seigneur. Et il a donné les gens comme apôtres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 afin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Voilà une leçon que l'on doit apprendre, par exemple, nous impliquer dans toutes sortes de... de de, de travail et pour l'édification de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'édification de l'Évangile, afin que nous soyons des hommes forts, des hommes préparés et pour la rencontre du Seigneur et qui sera et, et là très bientôt. Voilà. Et pour finir, on va lire un dernier verset. Et pour finir, on va lire un dernier verset. Et... Qui nous, qui nous permet de combattre, d'être forts et spirituellement, et c'est de nous revêtir les âmes spirituelles, la foi, le Saint-Esprit, nous, nous remettre à, à Dieu. Et, et on va lire le, le, dans Ephésiens 4, et à, partir du verset 15, et à partir du verset 10 d'abord. Éphésiens 4. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur,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 et les âmes qu'il faut et se vêtir de toutes les âmes du Seigneur afin de surmonter les ruses de Satan. Parce que qu'est-ce qui nous empêche des fois d'atteindre de, cette maturité spirituelle C'est Satan, c'est les ruses du, du diable, et qui nous dit qu'il y a beaucoup de joie à faire telle ou telle chose et à, et, et, et afin de, de, de, de ne pas vraiment persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Donc, la Bible nous dit que de nous revêtir des armes de Christ, la persévérance, l'amour, okay, l'enseignement de la parole de Dieu. Okay. Donc, si l'on reste fermement ancré dans ces démarches, eh bien, on va arriver à avoir cette maturité spirituelle. Ne vous laissez pas séduire par les uns et les autres qui vous disent... Que, euh, il faut vraiment euh, prendre beaucoup de temps et non, il faut rechercher, euh, vous nourrir, revertez-vous les âmes spirituelles et puis recherchez à apprendre beaucoup plus la parole de Dieu. Ne vous laissez pas vraiment et, et écoutez vraiment que les paroles euh, que vous euh, donne euh, votre pasteur ou votre prédicateur, mais... Essayez de par vous-même rechercher d'autres moyens de vous enseigner, d'autres moyens de comprendre la parole de Dieu, comme c'était le cas de l'éthiopien, de l'énuque éthiopien aussi, qui cherchait à comprendre la parole de Dieu, qui fouillait dans les livres, etc. Donc c'est ça, la connaissance de la parole de Dieu vous permet à franchir des étapes de la vie, de la maturité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, tout Saint-Jonas.